Bonjour, je suis Christelle Adlioum, je suis infirmière libérale depuis 10 ans sur Vannes, un quartier de Vannes. J'ai toujours fait du vélo. Quand j'étais petite, quand j'étais ado, j'allais à la plage à vélo. J'ai toujours été assez sportive. Et puis, et puis après, je me suis mise au triathlon il y a 6 ans. Et, euh, et en, pour finir, euh, je me suis aussi mise au vélo électrique pour le boulot. L'après-midi, je suis allée tourner à vélo et, euh, et du coup, je sillonne le quartier euh, de patient en patient, euh, ce qui est très sympa parce que les gens euh, s'arrêtent, me parlent. Euh. Les premières fois, euh, on oublie souvent des choses. <rire> le sac n'est pas complet. Donc, euh, parce que j'ai beaucoup de, de choses dans ma voiture, alors je fais le tri quand je pars en tournée et on oublie une fois ou deux, et après c'est bon, on est calé. J'avais un petit peu peur plus en cas d'urgence dans mon travail ou euh, s'il fallait être plus euh, réactif. Finalement, je me rends compte que je suis tout aussi réactive à vélo, parce que je traverse par des petits chemins, je suis euh, tout le temps sur place, et euh, donc c'est assez, euh, assez rapide. J'emmène ma fille à l'école le matin quand elle est décidée et qu'il fait beau. Parce qu'on n'a que de la piste cyclable pour aller à l'école. Il y a 4 km, ça se fait bien. Donc, et puis je trouve qu'on a, a une autre façon de vivre quand on est tout le temps à l'air libre, qu'on n'est pas en voiture. On a plus l'impression de profiter du moment présent chez pas mal, et puis l'été on est quand même dans une zone touristique donc euh, on a du mal à se garer, il y a vraiment pas mal de circulation et alors euh, je suis bien contente de ne pas avoir à choisir ma place, c'est très bien. <rire> Ceux qui me connaissent me trouvent un petit, peu, euh, un petit peu feignante parce que comme je suis sportive et que je prends un vélo électrique, ils rigolent un petit peu. Mais, euh, mais justement, c'est pour tout le monde parce qu'on n'a pas envie de faire de sport tout le temps non plus, donc c'est bien d'avoir... Euh... Et pour les non sportifs, ben, ça met le pied à l'étrier, des fois, parce qu'on part, euh, part euh, d'un véhicule qui est, euh, qui est facile d'usage et après ça peut être aussi euh, l'engouement pour euh, se remettre aussi à peut-être une activité physique. Euh... Les premières impressions sur le vélo, euh, est, euh, il est euh, très réactif, en fait il y a une belle assistance électrique donc du coup on peut se faire euh, plaisir sans, euh, sans forcer. Dans les petits plus que je trouve très pratiques, c'est euh, l'antivol qui est intégré, on le verrouille et on retire la clé, on peut... la roue arrière est bloquée. Donc ça c'est super pour les arrêts minutes. Le plus de gazelle aussi, c'est cette protection de la chaîne, on ne risque pas de se mettre de la graisse sur les mains ou de, ou de dérailler, tout est intégré. Ça c'est un large plus quand on travaille aussi. Alors le blocage va ouais, c'est assez pratique. Le blocage, quand on est à l'arrêt, il aura tendance à se mettre comme ça votre vélo, que vous avez en plus quelque chose dessus, il y a juste à le bloquer. Et du coup, il ne bouge pas. Et puis alors ce que je trouve pratique, c'est euh, euh, ce porte-panier porte devant, dans le, sur lequel je mets toutes mes affaires euh, quand je pars travailler ou, euh, ou quand je pars nager ou quoi que ce soit. Le look extra, génial. Le nombre de personnes qui regardent le vélo c'est euh, génial. Donc du coup c'est un c'est euh, une porte d'entrée pour, pour parler avec tout le monde.